Va-t-il y avoir des coupures de gaz ou d'électricité cet hiver Sans doute pas. Les prix vont-ils monter Oui, bien sûr. Vont-ils exploser Non, parce qu'en France, on a l'habitude de payer nos factures autrement que euh, là où on a l'habitude de les voir, euh, à la différence de la Belgique ou de l'Allemagne. Euh, donc la facture sera bel et bien payée, mais vous ne la verrez probablement que très marginalement euh, sur euh, les factures euh, de vos fournisseurs euh, d'énergie et, euh, et d'électricité. Euh, c'est euh, ce qui ressort de l'analyse un peu de cette espèce de champ de ruine qui est euh, le marché euh, de l'énergie européen. Alors champ de ruines avec de beaux restes parce qu'on avait euh, un marché énergétique absolument extraordinaire en France au tournant des années 2000 et on a réussi à le massacrer grâce à Bruxelles et Paris en une vingtaine d'années. La connerie humaine n'a pas de limite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire je vous mets un lien ici un lien ci-dessous inscrivez-vous au service il ya un texte qui accompagne cette vidéo toujours bien comme je vous répète à chaque fois de prendre le temps un peu de lire plutôt que de simplement écouter et encore hein. une fois j'ai pas mal de vidéos sur l'énergie allez les consulter abonnez-vous à la chaîne regardez notamment notamment l'allemagne pille notre électricité qui est c'est assez marrant, c'est un truc qui doit avoir un peu plus d'un an, euh, un texte et une vidéo qui, que j'ai intitulé « L'Allemagne pille notre électricité euh, ». Je pense que si vous le relisez, pareil, si je vous mets des liens, vous allez trouver ça peut-être un peu prémonitoire, et à la fois vous pourrez trouver ça complètement stupide, euh, parce que bah, Monsieur Macron vient d'annoncer aujourd'hui que la France allait importer de l'électricité allemande cet hiver. Et ça c'est une bizarrerie extraordinaire qui mérite d'être regardée, il faut qu'on explique ça pour une raison assez simple bah, c'est que la france en 2021 encore était le premier exportateur mondial d'électricité euh, et donc il faut vraiment commencer à se poser des questions, euh, c'est-à-dire que, en France, bon an, mal an, euh, on produit 550 TWh d'électricité, alors 520 seulement euh, en 2021 parce qu'on était un peu faiblard, mais comme on n'en consomme que 475, bah, ça, en reste, ça laisse toujours 45 à exporter, et ça c'est beaucoup euh, c'est même énorme par rapport au reste du monde, c'est assez rare en fait que euh, les pays exportent leur électricité ailleurs, parce que euh, tout ce qu'on peut avoir, on le garde pour soi. Et du coup, est que, comment est-ce que tout d'un coup, alors, on passe du premier pays exportateur d'électricité au monde à euh, une dépendance à l'Allemagne, alors que historiquement, c'est nous qui balançons l'électricité à l'Allemagne je tiens vraiment à préciser ça, parce que c'est quelque chose... Les gens qui regardent et qui connaissent un peu le marché de l'énergie vous disent assez régulièrement « Arrêtez de dire que la France exporte, la France importe plus d'électricité de l'Allemagne qu'elle n'en exporte. » C'est pas vrai. C'est pas vrai pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, l'Allemagne a tendance à exporter de l'électricité vers d'autres pays, comme la Suisse et l'Italie, via la France. Et à l'inverse, euh, l'Allemagne a tendance à importer de l'électricité de France via la Suisse. Et ce n'est pas vrai surtout parce que la France sert aussi, euh, de, de, de, de, sert aussi de réceptacle pour euh, tout le solaire, euh, le solaire du, de l'Allemagne du Sud. Vous savez très bien que euh, bah, quand vous avez des énergies intermittentes, bah, parfois on produit alors qu'il n'y a pas besoin, il faut bien que l'énergie aille quelque part. Et bah, généralement, ils nous les envoient chez nous. Et euh, c'est une électricité dont, ils ont pas part... dont on n'a pas besoin. Et donc, bon, bah, on la récupère. Euh, et à l'inverse, normalement, quand il fait froid et que les, les, les, tous les réseaux sont en bloc, euh, celui qui réussit à compenser à faire les, les derniers euh, mégawatts nécessaires, euh, à, nécessaires pour, pour équilibrer le réseau, normalement, c'est le nucléaire. Ben là, pas du tout. Et ça vaut le coup de regarder. Pourquoi euh, Parce que bah, c'est pas compliqué. Il y a trois raisons à ça qui font que cette année ça tombe vraiment mal, mais euh, on a euh, un réseau, euh, on a une production d'électricité qui est cassée en deux. En ce moment, la moitié de nos centrales est à l'arrêt. La moitié de nos centrales est à l'arrêt pour trois raisons. Enfin, à l'arrêt ou en fonctionnement réduit, euh, la moitié de nos centrales est à l'arrêt. Et vous avez d'autres centrales qui sont en fonctionnement réduites, qui fait qu'aujourd'hui, notre parc nucléaire, à l'heure où je vous parle, fonctionne à un tiers de sa capacité. Vous avez 20 MW en fonctionnement, alors que vous avez 60 MW installés. Euh, à cause de ça, parce que, ben, un, on a tous entendu parler de la sécheresse, qui fait que euh, le, le, les centrales ne peuvent pas puiser autant d'eau qu'elles le font d'habitude, euh, au risque de trop réchauffer euh, les rivières et les, les fleuves. Et vous avez surtout deux autres raisons, qui sont euh, éventuellement un peu moins connues. Euh, la première, c'est que EDF a découvert en 2020 ou 2021 euh, un phénomène de corrosion euh, sur certaines tuyauteries, euh, de un phénomène de corrosion sous contrainte, pour être précis, qu'ils n'avaient absolument pas anticipé parce que c'était sur euh, des aciers inoxydables qui normalement n'étaient pas soumis à ce genre de corrosion. Sauf qu'ils se sont rendus compte que, euh, à l'approche de quelques soudures, euh, les soudures ayant transformé euh, le matériau, vous avez ce phénomène de corrosion sous contrainte qui commence à se développer. Et donc bah, forcément, euh, de la corrosion dans une centrale, on n'aime pas beaucoup ça. Et vous avez aujourd'hui euh, 8 centrales qui sont aujourd'hui en maintenance pour vérifier des problèmes éventuels de corrosion sous contrainte. Je vous rappelle qu'on a 56 centrales nucléaires en France aujourd'hui depuis la fermeture de Fessenheim. Euh, donc vous avez ce premier problème qui a été découvert, c'est pas de chance, euh, bien évidemment euh, il ne faut pas rigoler avec ça, Donc, EDF est en train de travailler d'arrache-pied, ils ont trouvé euh, des fournisseurs italiens, hein, pas français, euh, pour euh, remplacer euh, leur tuyauterie, ils sont en train de régler le problème structurellement, c'est un peu embêtant mais ça se règle, ça se gère, ils ont réussi à le faire, euh, et, et ils vont rouvrir les centrales d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Deuxième problème qu'a souligné Jean-Bernard Lévy il y a quelques jours, il dit « mais attendez les gars, euh, moi je vous rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron a signé une loi dans laquelle il nous demandait de fermer 14 centrales. » Donc nous, quand on nous demande de fermer 14 centrales, bah qu'est-ce qu'on fait On se met en ordre de marche et on se met à se préparer pour fermer ces centrales. Vous pensez bien que c'est pas du tout le même boulot de préparer une centrale à la fermeture au bout de 3, 4, 5 ans, ou à l'inverse, euh, de préparer la centrale à repartir pour 10 ans parce que les centrales nucléaires marchent par cycle de 10 ans, vous avez des visites décennales qui permettent de voir si on peut les faire, les faire repartir pour 10 ans ou pas. Bah, ce n'est pas les mêmes personnes, ce qu'a dit Jean-Bernard Lévy, ce n'est pas les mêmes personnes qui font pas les mêmes choses. Et du coup, euh, Jean-Bernard Lévy, donc le PDG de DF, a bien précisé que cette loi aujourd'hui est toujours en figure. Elle est totalement obsolète désormais dans la situation actuelle, mais elle est toujours là. Et donc, Jean-Bernard me dit, mais moi, qu'est-ce que je suis censé faire J'ai une loi qui me dit un truc, une pression euh, politique et, euh, et populaire qui me dit l'inverse. Donc, bien évidemment, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule, mais tout ça, ça prend du temps, ça provoque, euh, bien évidemment, des retards, des maintenances, plein de trucs à changer. Euh, et euh, troisième raison, et après, il y a les maintenances normales des centrales. Non, j'avais déjà mes trois raisons. Vous avez donc les 14 centrales fermées, les problèmes de corrosion sous contrainte, les problèmes de sécheresse. Et bien évidemment, euh, les révisions euh, habituelles que vous faites sur vos centrales, que vous faites quand Que vous faites l'été Maintenant, vous n'allez pas les faire au mois de novembre quand vous avez besoin du maximum de vos centrales. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui euh, avec euh, une production nucléaire probablement au plus bas. Euh, je ne sais pas si on est déjà arrivé à un tiers euh, de notre capacité en marche uniquement. Enfin, à un moment, on a besoin de plus. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu au moment où j'enregistre cette vidéo, que se passe-t-il Eh bien, on importe de l'électricité et on en en fait marcher par le gaz. Euh, et c'est pour ça, et c'est notamment pour ça, que vous avez aujourd'hui une envolée du gaz. Euh, Poutine n'est pas couillon euh, il voit bien les problèmes du marché électrique euh, européen, et euh, il a resserré les taux, alors que tout le monde s'attendait à ce que la maintenance de Nord Stream 1, un des grands gazoducs qui fournit euh, du gaz à l'Allemagne, alors que normalement le gaz devait revenir euh, bah, de, le, le week-end, la, la fin de semaine dernière, eh bien euh, Nord Stream n'a euh, pas été remis en fonctionnement, et vous avez encore, le, le, le, le gaz russe est en ce moment coupé. Donc là, vous avez Poutine qui fait monter la pression, de manière extrêmement euh, stratège, euh, il appuie là où ça fait mal, et donc on se retrouve effectivement aujourd'hui avec des prix du gaz qui, c'est pas compliqué, sont dix fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un peu plus d'un an, un an et demi. Dix fois C'est-à-dire qu'on soit très clair, vous êtes sur un truc qui n'est pas gérable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est... Euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup vous avez euh, un prix du gaz en Europe qui est dix fois supérieur à ce qu'il était euh, il y a un an et demi, alors que c'est pas le cas dans le reste du monde Bien sûr que le prix du gaz a explosé et a augmenté dix fois. C'est que chez nous. C'est que chez nous. Et ça, euh, c'est pour une raison. Attends, avant de basculer sur les gaz, j'aurais du coup juste finir sur l'électricité. Pour finir sur l'électricité, ce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il est probable que DF ne réussisse pas à remettre en route ces centrales suffisamment vite pour le début, pour l'automne et peut-être même le début de l'hiver. Mais, euh, a priori, de ce qu'on voit sur la fin des maintenances et les réouvertures des centrales, euh, on va avoir besoin d'électricité allemande au début de l'hiver, mais assez vite, euh, on va avoir des capacités opérationnelles qui vont revenir et on va retrouver euh, le fonctionnement habituel qui est celui d'être exportateur net d'électricité et non importateur. Il y a bien... Euh, Aujourd'hui, une banne conjoncturelle au niveau de notre euh, production nucléaire, qui n'empêche pas que structurellement, notre parc est en train de vieillir et que les EPR euh, ont pris un retard absolument démentiel euh, parce qu'on ne s'est plus formé des ingénieurs à autre chose qu aller faire de la finance et travailler pour Amazon et Google. Désolé, mais essentiellement, c'est ça. Et que vous avez mis des gens comme Anne Lauvergeon à la tête d'Areva euh, qui ont détruit la filière nucléaire. C'est aussi simple que ça. Bref, et donc pour revenir sur, sur le gaz, excusez-moi pour cet aparté, euh, mais c'est important, c'est pour bien comprendre que euh, on va avoir ce qu'il faut comme électricité cet hiver, même euh, en se passant euh, du, euh, de, de, de, de l'électricité produite euh, par le gaz, il y en a très peu en France, il faut simplement que DF finisse ses maintenances, et ils vont y arriver, ils vont le faire, on va dépendre un peu de l'Allemagne, mais c'est pas au creux de l'hiver, au moment où il fera le plus froid, qu'on sera le plus mal. Paradoxalement, c'est maintenant qu'on est le plus mal, à cause de toutes ces maintenances, n'oubliez pas, en ce moment, on marche à 30% de nos capacités, et ça, de 30%, on va remonter à 60, 70, euh, et ça va suffire, ça devrait suffire pour passer euh, le pic de l'hiver. Revenons sur le gaz. Donc on a un gaz euh, en Europe euh, qui est à x10, qui est quelque chose de particulier. Ben, pourquoi Parce que euh, le gaz, ça ne s'importe pas et ça ne s'exporte pas comme ça. Euh, C'est-à-dire que vous avez euh, des contrats quand même de long terme, vous ne vous balancez pas comme ça des... des, des, des, des euh, des méthaniers à droite à gauche, euh, en sachant qu'en plus tout le monde en ce moment du gaz, que euh, l'Asie euh, se met à se tourner massivement vers le gaz, c'est un truc qui est assez récent ça aussi. Il hein. faut, faut voir que l'Asie qui a fonctionné au charbon pendant 20 ans, euh, se met au gaz depuis quelques années, mais ça c'est assez récent. Mais à l'inverse euh, aussi, les Américains euh, ont euh, énormément de gaz et se mettent depuis seulement quelques années à exporter leur gaz par méthanier, euh, notamment vers l'Europe et vers la France. Et donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, bah, du gaz par méthanier, c'est-à-dire du GNL, du gaz naturel liquéfié, parce que bien évidemment, si vous voulez foutre ça dans un bateau, vous avez intérêt à le liquéfier si vous voulez en stocker un peu. La liquéfaction, ça coûte très cher, et en gros, ça vous fait un fois 2 ça vous fait un fois deux par rapport à vos prix de gaz normal, à, quand vous êtes à des tarifs à, à peu près normaux, pas les tarifs européens actuels. Donc oui, vous avez une hausse du gaz lié à la tension géopolitique et au fait que dans les mixtes gaziers vous avez de plus en plus de GNL qui sont en train de, de se développer avec des terminaux qui sont en train d'être construits euh, mais vous avez absolument pas de quoi faire un x10 pourquoi est-ce qu'on a un x10 ici ben, c'est à cause justement de l'électricité ce qu'il faut bien comprendre avec le marché électrique c'est que ce n'est pas un marché comme les autres euh, ce n'est pas un marché, pourquoi pour une raison simple, c'est que l'électricité ne se stocke pas et donc la manière dont marche euh, le marché de l'électricité en Europe, c'est que à tout moment, vous devez équilibrer votre réseau. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous devez fournir suffisamment d'électricité par rapport à la demande. Qu'est-ce qui se passe euh, Dans la manière, c'est que vous allez à tout moment euh, euh, utiliser, euh, payer euh, le prix du, euh, du, du producteur d'électricité le, le, le, le moins ans, cest c'est-à-dire celui qui va avoir sa productivité d'électricité la plus chère euh, à un moment T, eh bien, va dé déterminer le prix de l'électricité pour tout le monde, même si euh, vous avez un coût marginal nul, ou si vous êtes à un moment où vous avez l'électricité, donc vous savez pas quoi faire. Donc c'est très important. Euh, dans le marché électrique, je vais répéter pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que si euh, vous avez 10 fournisseurs d'électricité, qui sont répartis sur un territoire et puis il y en a un qui est capable de vous fournir votre électricité à 42 euros le mégawattheure, un autre à 70 un autre bah, lui il est à 150 à un moment T si bien évidemment vous allez vous vous vous d'abord les fournisseurs les fournisseurs vont d'abord oui, aller chercher les producteurs les moins chers. Mais si à un moment, vous devez passer à un fournisseur plus cher, vous allez payer le même prix pour tout le monde. À un moment T, vous payez sur le marché le prix du fournisseur le plus cher, du producteur pardon le plus cher. Euh, et donc, euh, si à un moment, vous arrivez à une situation de tension où euh, vous n'avez pas suffisamment de production parce que le nucléaire n'est pas là, euh, parce que les, les, les, énergies les énergies intermittentes comme l'éolien et le solaire ne sont à un moment où elles ne font pas le boulot, il n'y a pas assez de vent, il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas ce que vous voulez, eh bien, bah, n'oubliez pas qu'en Europe... L'énergie, euh, à part en France où on est au nucléaire, ailleurs, l'énergie d'appoint pour faire de l'électricité, c'est le gaz, et en Allemagne aussi le charbon. Et le charbon, on essaie quand même un peu de s'en passer, donc c'est de plus en plus le gaz. Et du coup, bah, c'est l'énergie d'appoint, et quand euh, bah, vous avez besoin de plus en plus d'électricité de, de, de de, de, pour équilibrer, parce que tout d'un coup, bah, le, le gaz russe n'est plus là... Eh bien, bah, vous faites monter les prix, monter, monter, monter, et ça peut monter très très haut, parce que, encore une fois, sur le marché européen, vous avez un besoin impérieux d'équilibrer le marché à un moment donné, et donc vous irez payer le gaz jusqu'à des, des sommes absolument stratosphériques pour ne pas faire sauter euh, le réseau européen, ou, euh, ou simplement le réseau allemand ou le réseau français. Euh, faut, faut, ce qu'il faut bien voir, c'est que le réseau européen est de plus en plus interconnecté, alors ça ne veut pas dire que si vous avez une panne à Düsseldorf, vous en aurez une aussi à Paris, mais c'est possible ça peut créer des instabilités, vous pouvez avoir des réactions en chaîne. Je suis, moi, je ne suis pas très content, euh, d'un point de vue de sécurité énergétique, qu'on ait relié le réseau électrique ukrainien au réseau européen. Alors, oui, bien sûr, qu'on que, que ne laisse pas les Ukrainiens euh, éteindre la lumière, je suis d'accord. Ça fait peser des risques qui, à mon avis, n'ont pas euh, été très très bien jaugés. Euh, parce que c'est un truc, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Euh, quand, quand vous connectez des réseaux euh, qui ne sont pas forcément les réseaux les, les, les plus modernes et les mieux développés du monde aux réseaux européens, bah, ça peut créer des turbulences. Bref, pas, fermons cette parenthèse. Euh, et donc, vous avez euh, ce marché de l'électricité qui fait exploser les prix du gaz, et bien évidemment, quand Poutine voit que les prix montent, que notre le, le, le, le nucléaire est en berne, bah, qu'est-ce qu'il fait Il serre encore un peu plus la laisse et il n'a pas euh, rouvert Nord Stream 1. Donc là, on est exactement dans l'œil du cyclone. Et qu'est-ce qui se passe à partir de, de maintenant À partir de maintenant, bah, vous êtes à, à, à un niveau qui est, bien évidemment, qui n'est absolument pas tenable. Euh, il n'est pas tenable au niveau des prix. Euh, en revanche, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, il, est en, il est piloté tout de même par euh, les pays. Euh, parce que en même temps qu'on vous dit « attendez, attention, euh, les prix sont à des niveaux pas possibles », vous avez une autre donnée qui est très importante, ce sont les réserves pour l'hiver. Parce que bien évidemment, euh, vous avez intérêt euh, en France d'avoir des réserves de gaz euh, d'avance. En France, c'est pas compliqué, euh, on consomme 450 TWh de gaz chaque année, ça tombe bien, c'est un peu moins, mais c'est à peu près autant que l'électricité, Électricité à peu près 475, gaz 450. 450 TWh de gaz et on a 130 TWh de stockage. C'est très très drôle le stockage du gaz, moi il y a très longtemps j'ai travaillé pour Storengy qui est la filiale d'Engie qui, qui s'occupait du, du, du, du, du stockage du gaz, c'est très très drôle, vous prenez des anciens de puits de pétrole ou, ou de gaz, vous prenez des puits déplétés et puis vous les re-remplissez, c'est assez futé, c'est très drôle, mais du coup vous pouvez stocker votre gaz en le remettant dans des vieux puits, et en France on a beaucoup de capacités, on arrive à, à stocker un tiers de notre besoin annuel, je ne parle même pas de l'hiver. Donc, et, et donc aujourd'hui, le stockage en France est à 92%. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en même temps, on a des prix qui sont extraordinairement, extraordinairement hauts, mais les stocks aussi. C'est-à-dire qu'il y a là, euh, il y a quand même euh, nos opérateurs de gaz, euh, notamment NG en France, ex-GDF, euh, bah, ils sont en train de, de faire de la stratégie, ils disent « bah oui, on, on va peut-être payer un bras, mais euh, on va avoir du gaz pour l'hiver ». Euh, les, les, les réserves sont là. Euh, les réserves sont un peu moins hautes, mais elles sont aussi là en Allemagne. Alors l'Allemagne est bien plus dépendante du gaz russe, et du coup euh, l'Allemagne n'a jamais que deux mois euh, de, de réserve de gaz, alors que nous on a quand même vachement plus Faudrait voir, nous on est plutôt à quatre mois, je pense, euh, si on regarde euh, alors ça dépend de, de, des mois d'hiver. Un peu moins probablement. Mais c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on va être en mesure d'envoyer du gaz à l'Allemagne, parce qu'on a ses stocks et parce que euh, on a du gaz qui vient beaucoup de Norvège et euh, un peu des Pays-Bas, mais ça l'Allemagne aussi. Et surtout, on a euh, nos terminaux métaniers, on a notre façade maritime qui nous permet euh, d'accueillir euh, des méthaniers pour avoir du GNL. Euh, et donc, c'est ce qui fait qu'on va avoir suffisamment de gaz. Et euh, maintenant, vous vous mettez à la place de Poutine. Donc là, il fait monter la pression. Il fait monter la pression, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un moment où il ne peut, peut pas la faire monter indéfiniment, parce qu'il y a un moment où on va effectivement euh, finir, c'est-à-dire que... En fait, il ne peut plus la faire monter davantage puisqu'il a coupé les approvisionnements européens. Donc, d'une certaine manière, on est aujourd'hui, on est en plein dans le cycle. Il ne peut plus faire monter la pression davantage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. A l'inverse, ce qu'il peut faire éventuellement, c'est la relâcher un peu, euh, de manière stratégique. Ça peut être un intérêt pour lui pour maximiser ses rentrées financières et pour éventuellement avoir comme, une, euh, un, comme un pouvoir de négociation avec les Européens. Et c'est là, d'ailleurs, où on se rend compte que Bruxelles est aussi un champ de ruines, parce que vous allez, bien, vous allez être bien drôle, euh, Ça va être rigolo de voir quand il va falloir négocier avec Poutine pour qu'éventuellement, il se mette à, à rouvrir le, un peu de gaz, parce que ça nous ferait quand même du bien. Euh. Donc maintenant, qu'on sait tout ça, il euh, y a deux choses qui sont intéressantes pour bien euh, comprendre, pour bien comprendre le moment dans lequel on est. C'est-à-dire que quand, quand Emmanuel Macron vous disait il y a quelques jours, semaines, attention, c'est la fin de l'abondance, et que vous avez eu une fin d'été pré-apocalyptique, il va falloir faire des sacrifices, c'est le prix de la liberté, et bla, et bla, et bla. Quand il fait ça, Macron, il, fait, il agit en stratège, non pas structurel, mais simplement de la psychologie, de la psychologie des foules, qui est de se dire « on va vous faire flipper » et on va vous faire flipper pour vous faire naturellement baisser votre consommation, pour nous aider à passer l'hiver. C'est juste ça ce qu'il a fait, et ça a fonctionné. Euh, si euh, on en croit la directrice générale d'ENGIE, euh, les, euh, le, les, les consommations de gaz ont diminué de 4,5% chez les particuliers déjà. Euh, il n'est pas du tout impossible qu'on euh, on soit assez nombreux euh, à effectivement se chauffer qu'à 19 degrés, et pas 20, 22 ou je ne sais pas combien euh, cet hiver. Euh, qui, moi, me va assez bien. Je n'ai pas attendu Emmanuel Macron pour ne euh, pas avoir trop chaud dans les maisons l'hiver. Enfin, je suis désolé. C'est bien meilleur pour votre santé de mettre un pull et d'avoir une maison un peu plus fraîche. Mais bref, euh, ce n'est pas le sujet. Et, mais donc, vous avez. Et donc là, maintenant, il vient à l'inverse. Maintenant qu'il a réussi son premier coup de dire vous allez diminuer votre consommation. Euh, il va euh, maintenant quand même expliquer « vous inquiétez pas, parce que là, il ne voudrait pas non plus avoir la France dans la rue, et donc là, on est passé dans la deuxième phase de la communication politique, qui il va dire « non, pff, ne vous inquiétez pas, vous aurez de l'approvisionnement cet hiver, et effectivement, il sera là. Euh, » Et maintenant, vous, vous vous retrouvez avec un système européen, euh, qui est un système de l'énergie européen, où ils sont très embêtés, parce que ça fait donc une vingtaine d'années que euh, l'Europe a ouvert le marché de l'énergie, et a créé ce, ce marché d'offres et de demande qui fait que vous pouvez avoir des prix d'énergie de qui montent à des prix absolument stratosphériques, ce qui n'est pas euh, la manière dont un État euh, fait fonctionner son marché de l'énergie à lui. C'est-à-dire que euh, EDF, euh, par exemple, euh, ne, fonctionnait, ne fonctionnait absolument pas comme ça avant les années 2000. Avant ça, ben, on, on prévoyait euh, absolument tout le temps euh, les, les besoins à long terme en électricité, on se préparait euh, en, en construisant des centrales, en, en faisant tout un tas de choses pour y subvenir, et puis on, on, on gérait ça en stratège, on ne faisait pas un jeu d'offres et de demandes, l'énergie a, a, a presque toujours été, non pas toujours, c'est pas vrai, mais l'énergie euh, dans son âge d'or est, est un secteur de monopole et à un moment où, eh bien, vous allez avoir de l'interventionnisme d'État aussi, pour dire, ben là, il va falloir effectivement augmenter un peu ici, réduire les consommations par là, et puis vous le demandez. Et c'est d'une certaine manière, c'est ce que fait Macron, et ça on ne peut pas lui reprocher de nous avoir demandé de baisser nos consommations. Franchement, moi, j'aurais probablement qu'il a raison, et que vous ne pouvez pas simplement demander aux gens, disant, écoutez, si vous voulez passer l'hiver, réduisez vos consommations de 5 ou 10%, si vous le pouvez, euh, probablement que si vous le dites comme ça, euh, les gens diront « bah oui, c'est vos voisins qui va le faire, moi je suis désolé je peux pas, euh, vous comprenez, j'ai mon chat qui est un peu froid, il est malade, je peux pas le faire euh, ». C'est dommage, et que qu'il ait besoin de passer par ces espèces d'extrêmes pour, pour avoir des résultats, ça à mon avis on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, vous avez aujourd'hui un marché de l'électricité euh, qui n'est pas le seul qui est possible, et qui surtout... Euh, a été mis en place justement pour euh, subventionner indirectement les énergies renouvelables pour que, bah, quand vous avez, euh, pour, pour que quand l'énergie la plus chère euh, soit celle que vous donnez à tout le monde. Euh, et du coup, bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous avez euh, une éolienne qui va euh, créer de l'énergie très chère. Eh bien, votre énergéticien qui fait aussi euh, du charbon, du gaz, autre chose, eh bien, a tout intérêt à euh, faire des éoliennes parce que plus il a d'éoliennes, plus il va faire monter le prix de l'énergie et plus il va faire de marge sur ses autres sources qui, elles, sont beaucoup moins chères, comme le, que ce soit le charbon en Allemagne, le nucléaire en France. Alors en France, on pourra en reparler. Je ferai refaire une, une vidéo et un texte complet sur euh, la manière dont la France et Bruxelles, surtout, ont saboté EDF. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites. Euh, je vous renvoie euh, aussi, là encore, à, à, cette, à ce texte sur l'Allemagne pille notre électricité, parce que ça reste vrai structurellement. C'est pas parce qu'on va importer euh, de, de, de l'électricité allemande cet hiver que euh, l'analyse structurelle, qui est que l'Allemagne veut mettre la main sur notre nucléaire, est fausse. Euh, et, euh, et donc, pour euh, on va finir cette vidéo qui euh, maintenant est déjà bien trop longue, euh, mais tout ça pour vous dire que euh, quand on vient vous expliquer qu'il faut euh, changer notre manière de euh, de voir, de, de, de, de changer notre marché de l'énergie, c'est vrai, c'est le marché de l'énergie, un marché de l'énergie ouvert euh, et fonctionnel dans la mesure où vous acceptez que, ben bah oui, euh, à certains moments, euh, vous ne puissiez plus vous chauffer, vous ne puissiez plus vous déplacer, vous ne puissiez plus pendant la période de crise. Euh, et, mais ce que vous avez, d'une certaine manière, un peu en Belgique ou au Royaume-Uni, où vous avez des prix qui ont augmenté pour tout le monde, et où, euh, en Belgique, bah, où le gaz avait fait x2, l'électricité a pris plus de 50%, et les gens ont réduit leur consommation, pas de 4,5%, ils ont réduit leur consommation de 17% en Belgique. Donc, c'est hyper fonctionnel si vous acceptez que les gens puissent plus chauffer. Or, normalement, on vit quand même dans un monde où ben, le, vous avez un, un, une certaine forme d'accès à l'énergie euh, est un petit peu un droit, euh, que c'est... Oui, ça doit faire partie d'un droit fondamental de pouvoir, si possible, pas crever de froid l'hiver, il me semble. Et du coup, ben non, vous pouvez pas avoir un marché de l'énergie euh, absolument libre, et donc l'Europe, euh, en fait a, fait, a fait quelque chose... Euh, au niveau européen, qui est inacceptable au niveau des États, parce qu'au niveau des États, vous ne pouvez pas accepter facilement, en tout cas pas en France, je ne suis pas sûr que les Belges soient très contents, les Anglais, ça c'est un peu plus le libéralisme anglais qui a tendance à, à, à subir ce genre de choses, mais en France, vous n'acceptez pas que tout d'un coup, bah, les gens puissent plus se chauffer, euh, parce que vous avez un marché de l'énergie qui est libre, et que tout d'un coup, il a explosé. Et mais justement, à partir du moment où votre marché explose, euh, les consommations baissent, et vous revenez à des prix euh, un peu plus normaux. Et du coup, ben, ils veulent travailler à une nouvelle manière euh, de euh, à une nouvelle manière de, de, de définir les prix de l'énergie. Et ça, c'est pas bête. C'est pas bête. Ce qui, en revanche, est stupide, c'est qu'ils voudraient avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, euh, parce que ils voudraient plutôt que de dire, ben en fait, euh, on ne peut pas avoir un marché complètement libre et euh, il faut que derrière euh, on agisse en stratège. Et à mon avis, il faut que ce soit au niveau des États, parce que Bruxelles est totalement incompétente pour faire ça. Et il faut laisser les États agir en stratège pour sécuriser euh, certaines sources d'énergie. Et plutôt que de faire ça, qui est la seule réponse possible, ils sont en train d'expliquer qu'ils euh, vont, euh, <rire> vont mettre un prix d'achat maximum pour le gaz russe. Il n'y en a plus du gaz russe, les gars. <rire> Ou alors, enfin, ils, ils font euh, des, des, des politiques qui font, comme d'habitude, l'inverse de ce qu'elles prétendent. Euh, et enfin, dernière chose euh, pour tous ceux. Pour, pour terminer, pour reboucler sur euh, le, vos factures de gaz et d'électricité. Donc je vous rappelle que vous avez un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année qui du coup après il devrait tenir dans ce qu'on voit là, il ne va pas exploser façon puzzle euh, il devrait tenir et donc vous ne devriez pas après la hausse de 4% qu'il y a eu au mois de février dernier il ne devrait pas y en avoir d'autres alors bien sûr ça va revenir au mois de janvier et vous allez avoir des hausses au mois de janvier alors il ne faut pas oublier plusieurs choses la première c'est qu'on a quand même un parlement qui est vaguement réfractaire donc ils ne vont pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et donc il y aura des hausses mais elles seront contenues et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas vous croire euh, plus chanceux qu'ailleurs, parce que oui, on a des prix de l'énergie qui sont moins chers qu'ailleurs, moins chers qu'en Belgique, moins chers qu'en Allemagne. Mais il y a un énorme mais qui est très très très important. Si on regarde euh, les enquêtes de niveau de vie euh, et de pouvoir d'achat de l'OCDE qui publie chaque trimestre, eh ben, euh, qui a perdu le plus de niveau de vie, de euh, plus de pouvoir d'achat en 2022 C'est pas les Allemands, ce c'est pas les Belges, c'est les Français. C'est nous. C'est nous qui nous appauvrissons le plus vite, pas en Europe, dans toute l'OCDE. Hein Alors un peu plus, juste derrière nous, euh, on a les États-Unis et l'Allemagne, on n'est pas très très loin de l'Allemagne. Et ça, ça paraît bizarre au départ. Comment ça Avec tout ce que fait notre gouvernement, le chèque énergie, et bla, et bla, et bla, et on, on, on s'appauvrit plus vite que les autres qui, eux, ont des factures qui augmentent beaucoup plus vite. Oui mais chez les autres, les salaires et les revenus augmentent aussi, alors que chez nous, les salaires n'augmentent pas. Euh, et ça, franchement, c'est un sujet dont le, dont, dont le Parlement devrait se saisir à fond. C'est que, en France, malgré tous les boucliers tarifaires que vous avez, vous vous appauvrissez plus vite qu'ailleurs. C'est très, très, très important. Et du coup, ben, en fait, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous payez quand même la facture, mais vous la payez indirectement en tant que contribuable. Euh, « euh, vous, vous payez ça par nos politiques, ou plutôt que d'augmenter les salaires, on vous gèle tout ça, parce qu'à force de faire du quoi qu'il en coûte, et à force de détruire nos, nos économies, ben on a aussi perdu de la marge de manœuvre sur les capacités à augmenter euh, les salaires euh, sans prendre des risques de stabilité euh, ». Ça se discute, mais euh, oui, il y a quand même une forme de fragilité structurelle en France, qu'il y a moins en Allemagne, bien évidemment, et avec la Belgique, ça se discute. Mais voilà, euh, c'est en France, on a ce truc-là, qui est que oui, les prix augmentent moins vite qu'ailleurs, mais les salaires aussi Et donc, euh, tout prix, on s'appauvrit plus vite qu'ailleurs. Voilà, c'était un petit peu notre petit tour d'horizon énergétique du moment. J'espère que ça vous aura plu. Partagez, commentez, discutons, et moi, je vous dis à votre bonne fortune